Thank you. Il y a une que en joint qui va Tous les coups, ils hein, hein, qui tant qu'il y a un joint, c'est une okay Regardez, ah, je suis là de hein. faire des voix, C'est ce <rire> que <rire> je me dis. C'est un bien fils, un bien triste sort. C'est un bien triste, un bien triste sort. Son patron est l'ordure et du musique de chaussures. Le palon dans les pieds, l'odeur du métier. Je vais l'augmenter du moins qu'un mois, qu'en rien. Ça ne fait pas grand-chose, mais ça fait toujours bien. C'est son chien qui le guide. Il va de pis en pis. Il a de quoi en prendre son destin bien triste. C'est une vie de chien. Oubliez qu'il vole, il va pour oublier qu'il vit. C'est un vrai petit ce soir, c'est un bien triste, un bien triste ce soir. Une nouvelle l'attend, et c'est plus mon amour. Sa maison de retour, le le guide, il y a guide, il va de pisse en pisse, il va le prendre en pisse, son destin est bien triste. C'est une vie de chien. De C'est à la Béatrice, à la Béatrice de sort Merci. Madeleine, on ira au cinéma. Je disais, mais je, dis, je t'aime, Madeleine Elle est bien ça, elle est elle est tellement jolie Elle est tellement ah, tout ça Elle est toute ma vie Madeleine j'attends là Là Ce soir j'attends Madeleine Mais il pleut sur mes là Il pleut comme toutes les semaines et... Madeleine n'arrive pas Ce soir Madeleine. C'est trop tard pour le tram 33 Trop tard pour les signes de Z Madeleine n'arrive pas Madeleine c'est mon horizon C'est mon Amérique à moi Même qu'elle est trop bien pour moi comme les autres du Langastro J'en attends la Madeleine Il me reste des cinémas Je suis disais, Madeleine Elle aime bien ça. elle est Tellement jolie. Elle est tellement, elle est tellement ça. tout ça est Je lui Madeleine Il arrive pas non. Ce soir j'attendais Madeleine mais et... J'ai ouais. pas lancé mes... mes idées Elle arrive Madeleine C'est comme toutes les semaines Mallet ne viendra pas ce soir, parce que c'est car le temps de France s'en va. On doit te fermer chez Eugène. Mallet ne viendra pas. Madeline, oh, j'ai c'est mon Amérique à moi. Mais sûr qu'elle est trop bien pour moi. Comme ce cousin, Gaspard. Hey, hey, hey. Si je suis pour le cinéma, je reste avec oh. mes jeunes. Mallet ne viendra pas. tard, elle est tellement jolie. Elle est pour ton corps, tellement tristin. I'll call.